Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour, QSD qui s'intéresse ce soir à l'emploi des personnes en situation de handicap avec un partenaire majeur de ce type de situation, l'AGFIP. Nous recevons ce soir Dominique Alainé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué régional anti-Guyane de GFIP. et à vos côtés Edwige Messel, bonsoir. Bonsoir. Chargé d'études et développement également à GFIP. Alors l'AGFIP, justement, c'est un nom que l'on entend, qu'on l'a vu récemment encore dans les médias. C'est un partenaire essentiel. J'allais le dire dans l'employabilité des personnes en situation de handicap, monsieur Alainé. Tout à fait. Nous sommes là depuis très longtemps aujourd'hui, hein, puisque ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que nous existons à travers tous les territoires pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap. Et nous devons normalement dans notre mission atteindre le 6% des entreprises de plus de 20 salariés. Oui. Et aujourd'hui, 30 ans après, dans les DOM, nous sommes à peine à 3%, donc euh, il y a encore du travail à faire. Et c'est un travail qui est mené localement par Mme Messel, Edwige Messel, vous êtes chargée d'études, on l'a dit ici en Guadeloupe. Votre rôle, justement, c'est d'aller à la rencontre de tous ces partenaires, qui sont euh, les employeurs, mais également les, les entreprises, et tous ceux qui peuvent aider à l'employabilité de, des personnes en situation de handicap. Alors, au niveau de la délégation régionale anti-Guyane, on a une organisation, en fait, qui fait que certains collègues sont plutôt dédiés à l'accompagnement des entreprises, d'autres vont être plutôt dédiés à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, euh, au travers de la gestion, éventuellement, de tout ce qui est dossier euh, d'aide et de compensation. Des collègues vont être plutôt dédiés à tout ce qui va être en lien avec le maintien dans l'emploi, etc. Et moi, sur le territoire de Guadeloupe, je suis en lien avec euh, les acteurs de type organisme de formation et CFA pour accompagner... Euh ces personnes à monter en compétence sur l'accueil et l'accompagnement des stagiaires en situation de handicap en formation et je suis également sur la coordination du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés du territoire. Dominique Alany, qu'est-ce qui fait qu'on est, à, vous le disiez, à des pourcentages encore aussi faibles dans les départements d'outre-mer, singulièrement chez nous aux Antilles Manque de communication, manque de formation peut-être Alors, Je pense que le, le handicap, on le sait, hein, c'est une connotation avec une étiquette négative malheureusement. Euh, et le discours aujourd'hui, on parle plutôt de compétences hein, et on essaye de venir, à, quand on arrive sur le thème handicap, de le venir après. D'abord, il faut montrer ses compétences à l'entreprise. C'est ça qu'elle a besoin. Le handicap, c'est accessoire. C'est lié à l'environnement, c'est lié à, à des images, c'est lié à des peurs parce qu'on ne connaît pas la différence. Voilà, ça, ça se discute, ça s'échange, ce n'est pas un souci. L'entreprise a un besoin, elle faut qu'elle trouve une compétence. Et eh bien qu'elle s'ouvre à toute personne qui a une différence, quelle qu'elle soit, que ce soit le sexe, que ce soit la couleur, que ce soit un handicap, ou que ce soit grand, petit, n'importe. C'est important, c'est la compétence. C'est ça. C'est ce qu'il faut mettre d'abord dans, dans, dans ce qu'on appelle peut-être un, un bilan qui est réalisé avec euh, la personne concernée Exactement. Euh, soit euh, Pôle emploi, Cap emploi, Mission Locale, qui gère justement tous, ces, tous les demandeurs d'emploi, euh, aide justement les personnes à construire leur bilan et en mettant en avant surtout leurs compétences. Ouais. Et ensuite, quand il y a des échanges avec les entreprises, l'idée c'est de dire à l'entreprise quels sont vos besoins, quels sont vos besoins en termes d'emploi, métier, pour pouvoir répondre à vos marchés, à vos clients et trouver justement un business. Et pour répondre à ce business, il faut de la main-d'oeuvre, il faut de l'intelligence collective, il faut de l'être humain. On ne peut pas tout remplacer par des robots. Non. Et donc l'être humain, eh bien, une fois que vous avez trouvé ses compétences, la différence n'a plus d'importance. C'est ses compétences qui est intéressant. Mais c'est peut-être à partir de ce moment, Edwige Messel, qu'on va parler d'adaptabilité du poste. Alors l'adaptabilité du poste, elle existe bien entendu en fonction de la différence de la personne qui est embauchée. Mais elle n'est pas si euh, omniprésente que ça. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap pour lesquelles... Euh, on n'a pas besoin d'adapter ou d'aménager un poste de travail. Euh, L'idée, c'est véritablement de pouvoir accompagner cette personne comme tout autre salarié au sein de l'entreprise et dans le cadre du développement de sa carrière professionnelle, oui. comme tout un chacun. Mais quand on parle d'adaptabilité, c'est surtout euh, que de dire que l'AGFIP est là pour aider qui l'employeur, qui le bénéficiaire, euh, bien de, de, de, de, de s'épanouir finalement dans son environnement professionnel. Exactement. Et l'AGFIP est là, mais euh, je, nous sommes un ensemble d'acteurs, si vous voulez, qui... Oui. qui, qui s'intéresse à cette question. Vous avez évidemment euh, l'État et, et ses politiques et ses gouvernements. Euh, vous avez aussi euh, des acteurs financiers comme euh, nous, euh, la GFIP, le FIPH pour tout ce qui est secteur public. Et puis vous avez des acteurs euh, qui sont euh, au plus proche des entreprises. Euh, alors soit c'est nos chargés de mission entreprise qui sont très proches des entreprises pour les aider. Vous avez aussi euh, le Cap Emploi, le Pôle Emploi, mission locale. Et puis vous avez d'autres acteurs qui sont plus spécialisés, comme un ergonome par exemple, qui va aménager le poste de travail ou alors comme un ergothérapeute qui va intervenir sur un siège ergonomique par exemple, ou alors vous avez des intervenants plus spécialisés comme un interprète ou un interface pour un handicap auditif, ou alors un spécialiste qui va aider l'entreprise à avoir moins de peur par rapport à une paranoïa, par rapport à une sclérose en Pâques, par rapport à une myopathie. Parce que quand on ne connaît pas, on a peur. C'est le premier sentiment. Donc il faut banaliser, et nous pouvons faire intervenir, de multiples acteurs. C'est bien là le rôle de l'AGFIP, c'est de trouver des solutions, de, de mettre les différents acteurs dans le maillage nécessaire pour Tout arriver au résultat escompté. Tout à fait. Et vous avez, une je dirais aujourd'hui, l'AGFIP est évidemment un acteur très investi sur cette question. Mais je pense qu'il y a un courant de société aujourd'hui qui fait que le jeune, le moins jeune, le nouveau RH, il vient de sortir d'école il a croisé une personnes handicapées à l'école. Le nouveau directeur d'entreprise, dans sa formation de management, il en a parlé de handicap. Donc, toute l'éducation nationale, si vous voulez, a avancé le sujet du handicap et l'a banalisé. Et aujourd'hui, on a des employeurs qui nous parlent du handicap comme ils nous parleraient de problématiques oui. hommes-femmes, de problématiques diverses et variées, n'importe. Ça, ça, ça prouve que le, le sujet est, est devenu de moins en moins tabou. En exactement, dans la société. exactement. Oui. On est plutôt sur une ouverture. Alors évidemment, il euh, y a du travail encore à faire, hein, puisqu'on disait que dans les DOM, on n'est pas encore à, à 3%. Euh, mais je pense qu'il y a une ouverture, un débat de société, une société plus inclusive, qui fait qu'aujourd'hui, dans nos travaux, c'est plus facile de discuter avec un employeur d'une différence... Moi, je parle plutôt de différence oui. aujourd'hui euh, qu'il y a 30 ans en arrière, quand on arrivait oui. avec, avec des une situation. Des voilà, quand même évolué, Donc, exactement. on espère exactement. que ça va encore évoluer. Edwige Michel, exactement. quand on parle du type d'aide que la GFI peut apporter cette fois-ci euh, aux bénéficiaires, ça peut être de l'aide sur l'ergonomie au travail, mais aussi des formations. Ce type d'accompagnement également est possible. Alors, au niveau des bénéficiaires, il y a un panel d'aide qui est quand même assez large, hein, qui va de, en effet, comme vous le disiez, hein, des aides par la formation, éventuelle on a une offre de, de formation au niveau de la GFIP qui s'intitule Inclus Pro et qui est dédiée justement aux, aux bénéficiaires en situation oui. de handicap. Euh, mais quand bien même le bénéficiaire entre en formation de droit commun, il peut avoir besoin d'aide en termes d'aménagement pédagogique par exemple, de rythme de sa formation, de la durée de sa formation, etc. En tant que ressources handicap formation, on accompagne aussi hein, les, les organismes de formation pour qu'ils puissent réaliser l'ensemble des aménagements pédagogiques nécessaires pour que le stagiaire en situation de handicap suive sa formation comme tout un chacun. Donc il, il existe des solutions hein, et c'est vrai que la GFIP est là pour, pour y répondre et, et, et les trouver ces solutions. Un mot sur ce que l'on pourrait dire aux parents. Parce que les parents aussi hein, de, de, de l'enfant en situation de handicap sont concernés. Euh, comment les, les motiver à déclarer déjà le handicap On s'est rendu compte que ce n'est pas toujours évident. Déclarer le handicap et, et se dire que oui, son enfant peut avoir un avenir professionnel euh, épanoui parce qu'il y a des aides, parce qu'il y a tout un écosystème pour cela. Exactement. Alors, là, bien évidemment, hein, à chaque fois qu'on rencontre la, la, le handicap, c'est jamais facile, hein, c'est clair. La société, elle est, elle est parfois dure, hein, parce que quand vous allez au restaurant, par exemple, eh bien, vous avez souvent un escalier qui peut vous bloquer oui. un peu le passage. Quand vous voulez... Euh, une plaque, alors heureusement, le Covid a permis de, de digitaliser toutes les choses, mais quand vous voulez lire un menu et que malheureusement, vous n'avez pas une mauvaise vue, c'est compliqué. Quand vous voulez un serveur en parle dans son masque et que et vous avez un problème, voilà. Il faut souvent que la loi passe par là pour que les choses puissent évoluer. On l'a vu sur la dernière présidentielle oui. avec euh, euh, des outils adaptés, justement, pour oui, les Oui, la loi, évidemment, impulse les choses. La loi aussi euh, contrôle, impose, mais, euh, évidemment. Mais vous voyez, 30 ans après... Euh, même si là, les entreprises contribue Alors, elles parlent de taxes, nous on parle de contributions. 30 ans après, il y en a encore qui contribuent, alors qu'elles auraient dû... Oui, mais aussi euh... vrai pour collectivités publiques, hein, exactement, euh, exactement. Sans exactement, détour, exactement. Mais, mais justement, qu'est-ce qu'il faut dire à ces parents de, de quel ben, Je dirais qu'il vers qui déjà se rapprocher. Alors, alors hein je dirais que l'éducation nationale déjà fait beaucoup de choses. Hein. Là, on, a, là, on a beau critiquer, là. on est quand même un pays qui fait beaucoup de choses sur le social. Là, là. Donc l'éducation fait... Vous, un parent qui a une... Situation de handicap, je pense qu'il faut en parler. C'est souvent difficile hein, de dire que son enfant est dyslexique, dysprasie, 10-10-10-10-10, dys, dys, dys, dys, dys, dys, euh, et qui fait qu'il est en difficulté. C'est difficile pour un parent de dire ça. On aime mieux dire que notre enfant est le premier de la classe, euh, qu'il a réussi à mettre un but. C'est ce déjà enfin, difficile de reconnaître le handicap. Avant oui, de bien sûr, bien sûr. Mais il ne faut pas hésiter parce que je pense que plus on en parle, plus on banalise les choses, comme on disait tout à l'heure. Et euh, je dirais un conseil à un parent, si je dois en donner un, c'est euh, évidemment on essayer d'en parler le plus possible. Possible parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait le problème qui arrive, la difficulté. Il faut en parler le plus vite possible en amont et il faut trouver après l'interlocuteur qui aura l'âme sensible parce que vous avez des professeurs qui sont très engagés, d'autres un peu moins, vous avez des entreprises engagées, d'autres un peu moins, euh, vous avez des partenaires engagés, d'autres un peu moins, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas le parcours du combattant, mais il faut quand même insister, et vous allez trouver un interlocuteur qui s'occupera de vous. Et justement, il convient de dire, sur l'aspect positif des choses, que vous rencontrez de nombreux employeurs qui sont assez engagés sur ces questions, qui sont peut-être même militants sur ces questions. Alors, on rencontre des employeurs qui sont de plus en plus engagés, oui. hein, pour rejoindre Dominique Alainé pour lesquels le handicap est de plus en plus une question banale de ressources humaines, comme d'autres questions au sein de l'entreprise, et que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public hein, également. Et l'idée, véritablement, c'est que bah, ces employeurs, hein, ils ont compris que ce qu'ils recherchent, c'est des compétences. Ça. Et qu'un travailleur en situation de handicap, avant d'être en situation de handicap, c'est un travailleur. Donc il a des compétences qu'il peut mettre à disposition d'une entreprise ou d'une collectivité. Très bien. Est-ce que sur les deux dernières années qui ont été particulières hein, avec la crise sanitaire, oui. vous avez euh, rencontré soit des difficultés, soit peut-être au contraire euh, un moment où les gens se sont dit avec le télétravail qui devient une mode, est-ce que certains employeurs ne se sont pas dit tiens, ben, c'est peut-être l'occasion euh, de s'y mettre, de s'y intéresser vraiment Alors je pense que le télétravail, euh, du fait du Covid et ouais. l'obligation de, de passer en télétravail, a permis euh, de stabiliser certaines situations difficiles pour certaines personnes par rapport à des problématiques de transport ou des problématiques de, de durée de travail, qui a permis que le télétravail ait une réponse. est une réponse à plusieurs situations où on a une difficulté, c'est clair. Euh, mais aussi, le télétravail a amené des solitudes, a renforcé des isolements. Et quand on, est, quand on a une différence, et, et si vous mettez un peu plus d'isolement, c'est encore un peu plus compliqué. Donc je pense qu'il y a les deux. Hein, il y a les deux. Il y a du, du bon côté. Le télétravail est une bonne chose pour répondre à certains besoins de, de situations de handicap. Mais en même temps, euh, voilà, faut travailler aussi sur l'isolement, euh, l'isolement d'un salarié, hein, quel qu'il soit et qu'est-ce qu quoi qu'il a, euh, quoi qu'il pardon. Euh, je pense qu'il y, y a des choses à faire. Et euh, aujourd'hui, maintenant, le souci qu'on a un petit peu, c'est l'après Covid. L'après Covid, on se rend compte qu'il y a des situations de stress, de, de, alors, de dépression, c'est peut-être peut fort, mais euh, je pense qu'on va avoir quelques situations à gérer après le Covid qui euh, auront d'abord des séquelles liées au Covid, hein, parce qu'il y a des Covid longs, donc euh, ils ont perdu l'odorat, le goût, enfin des choses comme ça, et puis il y aura des situations de solitude qui font que retourner au travail, quand on a pris l'habitude de travailler chez soi, il y aura des, des retours difficiles, et il y aura d'autres qui seront faciles, mais voilà, il y aura des choses à étudier. Pour terminer, quand on parle d'inclusion professionnelle, c'est au-delà, c'est aussi ce que vous essayez d'illustrer, l'inclusion sociale, tout simplement. Tout à fait. Aujourd'hui, une personne qui est, qui est isolée justement chez elle et qui n'a pas de vie professionnelle, c'est une personne qui a des difficultés quand même à avoir une inclusion sociale au sens large. Euh, on est quand même dans une société dans laquelle le travail, c'est quelque chose de banal pour tout un chacun. Et, euh, et pour faire le lien avec ce qui s'est dit, euh, une personne qui était en situation de handicap enfant, elle a pu être reconnue en situation de handicap enfant. Parfois, quand elle rentre dans le monde adulte, elle n'a plus envie d'être stigmatisée. Donc, elle ne va peut-être pas poursuivre des démarches. Elle peut se retrouver dans des situations qui vont être difficiles parce que, de fait, sa situation de handicap n'est pas reconnue. Donc, elle ne peut pas avoir des droits qui vont, qui vont avec. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer au maximum de, de traiter cette différence comme toutes les autres différences et, euh, et de faire en sorte que euh, la personne n'ait pas à cœur, on va dire, de ne pas continuer à déclarer sa situation. C'est ça. Quand elle a... Dans le monde du travail. Voilà. La GFIP en tout cas est avec vous. Employeur comme euh, bénéficiaire éventuel. N'hésitez pas à rentrer en contact avec euh, leur service. La GFIP se trouve où en Guadeloupe précisément. On peut vous trouver sur les réseaux sociaux, sur uh, site internet et également. Alors nous avons la chance depuis peu ah. euh, d'avoir développé euh, notre présence sur la Guadeloupe et sur la Guyane. On était, on, nous sommes basés en Martinique au départ et euh, nous avons voulu nous rapprocher de tous les acteurs de chaque territoire. Et aujourd'hui, vous retrouvez donc, deux collègues en Guadeloupe dans les locaux euh, du MEDEF, puisqu'on vient de signer la semaine dernière, donc ce n'est pas vieux. Donc on vient d'avoir un bureau dans les locaux du MEDEF de Guadeloupe. Et euh, nous sommes en train de rechercher un local sur la Guyane, puisqu'on vient de recruter une personne sur la Guyane et, et euh, qui va aussi euh, travailler sur la Guyane, donc euh, au plus proche de tous nos concitoyens. Et bien, voilà, la proximité également. Merci à vous, Dominique. À année. Merci, Merci à Michel d'avoir été nos invités dans ce QSD à la suite de vos programmes sur ETV. Très bonne soirée à tous.